Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, on va continuer la série de leçons. Euh, Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 4. Donc, on va faire les lettres avec la voyelle courte fathah. Ça fait une voie courte fathah. Alors la fatha la fatha c'est une voyelle courte la fatha c'est une voyelle courte elle se prononce ou bien elle donne le son a elle donne le son a et elle se met au-dessus de la lettre la fatha est en haraka qasira lil harf rana a da au dessus de la lettre alors on va lire al huruf avec la voyelle courte Fetha qui se met au-dessus des lettres. Tout d'abord on va dire bismillahir Rahman Rahim. Allahumma la sahla illa maja altahu sahla, wa anta al-hazna hazana idashikta sahla. Rabbi Shrahli Sadri wa amri Omri Wahlulul Uhdata min lisani yafqahu Kawli. Bismillah. نبدا القراءه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ب نحن ب ت نحن ت ث نحن ث ج ح ح خ خ دال فتح ذ دا. ذال فتح ذا را فتح را زي فتح زا سين فتح سا شين فتح شا صاد فتح صا ضاد فتح ضا ط فتح طا ضا فتح دا. Aïn, fa غين a. Gain, fa tchâ ga. Fa, fa Mim, fa Hamza Alors on va continuer la lecture mais sans explication. C'est-à-dire on va lire directement avec harakat el fetha le son a. On écrase. On a dit on écrase pour prononcer h. On sort le bout de la langue. Zé, ro, zé, cé, che, so, do, do, ro, e, ro, fe, ro, le, ne, On sort de l'air. He, ye, yeah. On va lire quelques quelques mots avec harakat alpha On va lire quelques mots avec la voyelle courte. فتح، أمر، أمر، بلغ، بلغ، ثمرة، ثمرة، جمع، جمع، حسد، حسد، ذكرى، ذكرى، را فع رفع زعمة زعمة سرق سرق صدقة Adala Krama Krama Ro Keb Kebe Alors essayez de fixer l'écran, de mettre pause et de faire la lecture tout seul chacun il essaye de faire la lecture tout seul c'est un exercice on essaye tout d'abord de lire chaque lettre tout seul c'est à dire le mot coupé attaqué après on essaye de lire le mot d'un seul coup je dis toujours à mes élèves essayez de lire le mot dans la tête et après vous dites le mot d'un seul coup j'espère que vous avez bien compris cette leçon et la prochaine fois, inchallah on va faire une autre voyelle courte. Je vous laisse mes chers élèves, à la prochaine fois, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de retenir tout le temps les, le tableau euh, initial des euh, des lettres, c'est primordial. Comme ça, vous n'allez pas oublier la base et ce sera facile de retenir les lettres avec les voyelles courtes qui donnent un son court. السلام عليكم ورحمة الله في الحصة المقبلة إن شاء الله